C'était un putain de trop bas Les pacificateurs ont attaqué ton convoi Ils ont tout retourné, ils ont fini par trouver les bombes Quelqu'un les a rencardées Et ils ont tout pris Je sais pas, un truc a dû les faire fuir Quoi Où sont les charges Eh hey Euh, Elles étaient là Allez, ils ont peut-être pas tout emporté Heureusement que les infectés ont rapiqué Tout le monde s'est tiré Les bombes sont sûrement là Pourquoi ils les ont pas piquées Elles étaient juste sous leur pif quelle abrutine ah, Merde Berthaud, j'ai les charges. Fantastique! Excellent! Qu'est-ce que tu attends à Reviens! J'arrive. Apiculteur ou brasseur Les deux C'est le secret de ma double boque Tu as dû remarquer que la plupart des bières dans cette ville ont goût de pisse. Euh, c'est pas faux C'est ce que je dis Plus personne ne se soucie plus du goût de rien Quoi Ça te surprend La vérité c'est que ces soi-disant brasseurs ne sont que de foutus amateurs <rire> Et donc toi t'es un pro un ah ben peu, ouais. En plus, on est dans une bonne phase pour mon commerce. La demande pour la bière est plus haute que jamais. Les brasseurs sont dans les dix activités les plus stables de la ville. Juste derrière les pompes funèbres <rire> C'est ça. Elle est bien bonne. Et moi, je me dévoue à entretenir ma levure... et mes abeilles. Tes abeilles Ouais. Tu connais l'ingrédient secret de la meilleure bière de la ville En plus d'y mettre de l'amour, bien sûr je suis sûr que tu es sur le point de me le dire. Le miel Et pour récolter le meilleur type de miel, il te faut les abeilles les mieux nourries. En parlant de ça, peut-être que tu pourrais m'aider avec mes abeilles, leur donner du sucre. Il n'y a que mes ruches dans le coin, mais les bien en hauteur. Hors de portée de ceux qui voudraient voler mon miel. Euh, je peux essayer. Où sont ces ruches exactement Trouve d'abord les cinq sacs de sucre que j'ai laissés à proximité pour les nourrir. Si tu les trouves... Tu trouveras les ruches. Il y en a trois. Elles sont côte à côte. La première est sur un toit pas loin d'ici. Si tu regardes vers le terminal principal, tu pourras l'apercevoir. La deuxième est sur le toit du bâtiment du terminal principal, sous cette grande tour couverte de la bannière des pacificateurs. Et la troisième est en haut de la gare du terminal principal, juste à côté des statues. Vas-y vite, s'il te plaît le business est si intense que je les ai négligées ces temps-ci. Elles sont probablement mortes de faim. Je crois que je suis... Plus un brasseur qu'un apiculteur, après tout. Ah, un sac de sucre. Je peux sauver les abeilles de baraque de la famine. <rire> Bon échange Bonjour J'en recherche constamment. Ouais, je te prends ça. Bien sûr Hé, hey, tu devais pas aller quelque part De parler. Ah, des pèlerins. Les gens disaient toutes sortes de choses sur toi au début, mais après ce que t'as fait... Dis-moi, comment tu te sens ici, au bazar Je... je m'y habitue doucement. Tu peux faire beaucoup de choses tant que tu gardes les bons contacts. Je connais tout le monde ici. Scott Gunther, tu le connais Un peu trop bien, malheureusement. Je le cherche, pour Neris. Tu savais qu'il était pas rentré chez lui hier soir si Neris l'avait élevé correctement, il serait encore chez lui. Si tu veux pas l'aider, alors aide-moi au moins. D'accord, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux savoir Des hommes sont venus chercher Scott hier. Et d'après ce que j'ai entendu, tu leur as parlé. C'était des recruteurs ou quelque chose comme ça Des recruteurs Qu'est-ce que tu veux dire il cherchait des jeunes hommes en bonne santé alors je les ai envoyés chez Scott. Et ta fille Elle sait peut-être où se trouve Scott L'os ne sait rien. Tu lui as demandé ou tu dis ça comme ça Ma fille a assez perdu de temps avec cette petite merde. Je veux parler à l'os. On t'est redevable pour l'eau mais merde. Je veux pas que tu déranges ma fille. Et si quelque chose lui était arrivé non, hors de question. Va-t'en avant que... Vous parlez de Scotty Qu'est-ce qui ne va pas Il lui arrivait quelque chose Il a disparu. Tu l'as vu quand pour la dernière fois Euh... Hier dans l'après-midi, il disait qu'il allait prouver sa valeur. Prouver sa valeur Il peut être romantique. Romantique Je t'aime, Nos. Mais tu dois arrêter d'écouter ce crétin. Alors, c'était quoi cette mission Je... Je ne sais vraiment pas. Il a juste dit que ça nous aiderait à être ensemble. Tu sais où il devait aller pour trouver sa valeur euh, Voyons voir. Il a mentionné Crocodile Flats. C'est un quartier à l'ouest de Hanfield. Il a parlé d'une sorte de trésor dans un immeuble abandonné. S'il te plaît, tu dois le retrouver. Je ferai de mon mieux. Je suis venu pour te la rendre Mais j'ai dit que tu pouvais la garder Pour m'avoir sauvé la vie Et je pense que je dis Ah je te crois Mais la façon dont tu continues de fredonner la mélodie de cette boîte à musique Me donne l'impression que tu serais plus heureux si tu l'avais Alors Elle serait mieux chez toi qu'avec moi Eh bien peut-être Je l'ai depuis toujours Merci Aiden Avec plaisir Jeune fille Où est votre père Te voilà. Seulement deux Les pacificateurs ont pris le reste. On a besoin... Tu, tu dois apporter... Il nous faut... Je peux rien faire sans... Euh, du nitrate. Il nous faut de l'engrais. Et on pourra fabriquer plus d'explosifs. Les anciens traceurs, ils ont tout ce qu'il faut. Et surtout, tout ce qu'il faut pour fabriquer plus de bombes. Je connais un type qui vit au sommet d'un immeuble. Un ami Ou un ennemi. Je dépend. Cilian, tu le connais Quoi, le pote d'Akon Oui. Cilian. Je vais t'expliquer comment. Euh, comment. Euh, euh, ah Je connais le chemin, merci. C'est dingue ou quoi Va voir, Cylian T'as pas vu un gamin qui s'appelle Scott Le gamin de neris Je lui ai déjà dit Non Il a disparu Ouais Et moi je suis qu'un garde Pas une nounou T'as vu quelque chose de louche Écoute Mon boulot c'est de protéger le bazar désinfecté. Écoute, je suis pas payé pour prendre note des allées et venues de tout le monde. J'ai juste besoin de savoir s'ils ont un biomarqueur. Lâche-moi un peu, tu deviens ennuyeux. Cylian Cylian C'est Hayden Voilà, con. À l'époque, tout le monde a dû se dire qu'on serait potes pour la vie. Bingo. Alberto, j'ai ton engrais. Ici, Vincenzo. Vincenzo? Euh, je t'entends à peine. Les pacificateurs. Ils ont débarqué chez moi. Ok, je prête de mon mieux. traîne pas. Je les ai toujours sur le dos. J'ai coincé, Aiden. Encore une patrouille. Faudra se débrouiller sans moi. Rejoins mon père. Je serai en permanence sur la radio. Moi et ton père Tu, tu crois que c'est une bonne idée On n'a pas le choix, Aiden. Mike On fait peur. On reste en contact radio. Hé! Hey, Vincenzo, t'es là? Genzo, je, je t'entends pas. Ça marche pas ça ça ça Quoi Qu'est-ce que je dois faire l'engrais. T'es sûr de pouvoir gérer ça Bien sûr que oui. Et si je n'y arrive pas, je peux demander à Vincenzo. Le moulin à vent provoque trop d'interférences. La radio ne fonctionne pas. Ah Alors je vais gérer ça tout seul. Aucun souci. Et t'en es certain Il m'a tout expliqué. Détends-toi on va y arriver. Toi et moi, on va y arriver. Il n'y a aucune raison qu'on... Ah. Ce foire Je te l'ai dit, il n'y a aucun souci. Les bombes sont prêtes. À toi de jouer. Prends les charges et fixe-les aux emplacements signalés par Vincenzo. Poser des bombes, qu'est-ce qui pourrait mal tourner aucun souci, hein? Oui, exactement. Sont prêtes. Dépêche-toi, Aiden. Les explosifs sont posés. Allons-y, feu d'artifice. À toi l'honneur. Carrément, on va bien se marrer. Mmh. Pas très impressionnant, le moulin avant est toujours debout et ça tourne encore. Ah. Les calculs de Vincenzo, ils doivent être faux. Je vais régler ça tout de suite. Sonnier pour rien. Il y a comme un... Qu'est-ce que tu fais Une bombe armée Avant que les pacificateurs débarquent, je te file une bombe... À, à, à, à, à, à, à. Avec toutes ces interférences, on peut pas compter sur une détonation par émission radio. Mais encore Celle-ci fera péter le moulin avant. Crois-moi Et j'ai combien de temps Attends, voir. Euh, euh, elle peut péter n'importe quand. Cours Mais. Où est-ce que je suis censé la poser Où ça Et tu dois y retourner Et ensuite Et pose-la euh, pose Pose-la Pose-la euh. Alors, où, oh, bordel Je la lance dans la rivière Comment tu me parles Tu es tendu Pose là où Sur le générateur Non Pas là Sur le rotor Tu dois grimper sur le rotor Au sommet T'es sérieux L'heure tourne, Aiden. Tu crois vraiment qu'on a le temps de jouer à ça vite Allez Alberto J'arrive Ah, oh, les enfoirés Qu'est-ce que tu lui as fait On leur en a mis plein la gueule. Sans toi, le moulin avancerait toujours debout. Presque comme le feu d'artifice de 80... Euh, 80... Euh, même... Ah, euh. oh, Je suis vieux. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Arrête, tes conneries. Aiden. Je ne suis pas si perdu que ça. Merci du coup de main. Je sais ce qu'ils pensent de moi. Bien sûr que je le sais. Dis-leur qu'on a réussi et que c'est grâce à Vincenzo. Ok c'est grâce à toi, Alberto. Non. C'est grâce à Vincenzo. Ok. Il se fout de lui à cause de moi. Mais maintenant qu'on a réussi ça, il vont arrêter de se marrer. Tu vois. Son père n'est. n'est plus. Un vieux fou ou, ou un, un raté. Il a forcé les pacificateurs à se retirer. Dis bien que c'était lui. Remets-le-moi. D'accord. C'est bon. Et dis-lui... Dis-lui que... C'est bon. Je lui dirai. Que je suis fier. Je ne lui ai jamais dit. Mon fils, je suis fier de toi. Je lui dirai. Je te le promets. Il me reste un truc à faire avant. T'as pas bien pigé, y a pas de temps à perdre. On va pouvoir rejoindre le centre maintenant. Ils sont tous trop occupés pour nous remarquer. J'ai promis à Alberto que je transmettrai un message à son fils. Tu veux finir le job ou jouer les bergers à répandre la bonne parole J'ai une mauvaise nouvelle, Akon. Alberto est mort. Je vois, mais le métro est vide. On aura peut-être plus jamais une occasion comme celle-là. T'es vraiment sûr de toi Je dois trouver Vincenzo à con J'ai fait une promesse. Une putain de quête de chevalier. Mind-toi. Tu te souviens de Sarah et de Jana. Retrouve-moi chez elle quand tu auras terminé. Si t'es encore en vie. Un partout Fais gaffe à toi, ok C'est Carl qui les a trahis Oh mais putain, y'avait quoi dans le... Vite fait, bien fait Ils ont tout nettoyé Il y a pas eu beaucoup de résistance <rire> Parce que c'est des lâches, je t'ai déjà dit Et les prisonniers Au donjon À moins que tu veuilles te les faire avant Hé, hey, c'est Chubbs Ils ont tué Chubbs On dirait bien Mais juste lui, je pense faut le dire à Anderson. Ouais, mais elle est où Elle devait être là depuis longtemps. Je vais aller la chercher. Derrière les bombardements du lundi noir qui ont... <tousse> <tousse> <tousse> Je pensais que c'était terminé, mec Je peux pas croire que Carl nous ait trahi Putain, pèlerin Au début, j'ai cru que tu nous avais balancé Mais Carl... Sans lui, les pacificateurs n'auraient pas attaqué Mais il a fui juste après l'explosion Il y en a d'autres en haut Ok, je vais y aller Vous, vous partez Salut. Aiden. N'ayez pas peur, on est en sécurité maintenant. Oh, merci. Salut Sophie. Où est Vincenzo Aiden, attention Aiden révélera une belle récompense Merde Une arme type valait même pas qu'on lui pisse à l'arrêt Debout, Aiden Merci mon pote. Maintenant on est qui C'est pas encore terminé. Aiden Aiden Sors de là Relax Viens te battre Tu ferais bien de te tirer Anderson C'est le territoire du bazar Dis à Aitor qu'il est encore temps d'arrêter Pourquoi il ferait ça On a le dessus T'es plus con que ce que je croyais Descends et viens te battre et arrête un peu de te cacher derrière tes petits potes du bazar. Hayden, non Je vais faire cramer cet endroit ah Hayden, on nous signale que les hommes d'Hator se retirent. Le plan a marché. On leur a coupé le courant et les infectés les ont laminés. Ils n'ont aucune chance sans eux. Hator a retiré ses hommes. Ils sont dans les tunnels du métro. On n'atteindra pas le centre par là. Carl nous a trahis. C'est lui qui est allé voir les pacificateurs et qui les a prévenus. Il a prétendu vouloir éviter un bain de sang, mais il a aggravé la situation. Mais maintenant, je dirige le bazar. Et je promets. Nous vaincrons Eitor. Et je vous emmènerai à la boucle centrale Qui dirige le bazar Pour Sophie Tu sais combien de pacificateurs il faut pour changer une ampoule Zéro Parce qu'ils sont trop morts pour changer quoi que ce soit Alberto est mort oh. Joue pas le rabat-joie, Aiden Ouais Je suis sérieux il est mort en détruisant le moulin avant. Comment c'est arrivé On a suivi le plan de Vincenzo, mais... Il a fallu qu'Alberto y aille à sa place. Il s'est sacrifié pour faire sauter le moulin avant. Putain Pour Alberto Pour Alberto Alors Où est Vincenzo Il est dehors. Va voir. Vincenzo On a réussi Aiden Mon père Il a vraiment réussi Ton père Voulait que je te dise Qu'il a toujours Été fier de toi Très fier Quoi Pourquoi tu me racontes ça et, et pas lui Il est mort Vincenzo Mort pour le bazar Est-ce qu'il a souffert Au moment de mourir Non Il souriait en pensant à toi, parce qu'il a pu mettre en œuvre ton plan. Merci d'avoir été à ses côtés, Hayden. Ton père était vraiment cool, Vincenzo. Ouais, Alberto était pas mal. Un super artisan. Pour un raté, tu veux dire Un nul. C'est ce que tu disais S'il y avait plus de types comme Alberto, les pacificateurs seraient partis depuis longtemps Allez Va voir Vincenzo Tout de suite T'as fait un travail impressionnant, Aiden. On battra les pacificateurs et on t'aidera à atteindre le centre. T'es l'un des nôtres, maintenant, mon frère. Tu fais partie de la famille du Bazar. Merci, Barney. Bonne chance. Bonne chance, pèlerin. Hé, hey, Hakon, T'es où Je t'attends chez les filles. Tu ferais bien de te manier. Le passage vers le centre, il est bloqué. J'ai une autre idée. Vite, viens On manque déjà de temps. Ok, j'arrive. C'est un peu... Si on te chope en train de voler, on te coupe la Ça main. Mais... C'est le seul moyen de faire régner l'ordre. Ici, Où va passer cette fouine de Karl à la moulinette ah, bah, nous Quand on est en pause ici... Personne Plus jamais Ça semble un peu extrême. Tu crois D'après toi, quelle est la première étape pour s'aimer soi-même Attends, attends. t'es une sorte de gourou spirituel qui essaie de me recruter Bah Non, arrête. Je suis très terre à terre. Je traîne près de la station de métro, en toute sécurité. Mais j'étais fleuriste à Trinity. J'avais une boutique là-bas, la Tulipe Rayonnante, près du bazar, quand c'était encore l'église de la Sainte Trinité. J'ai été élevé dans un orphelinat, parmi une multitude de personnes apathiques. C'est peut-être pour ça que je me suis tourné vers les fleurs. Mais après l'épidémie, les gens ont arrêté de les acheter. Euh, ça se comprend. Certainement, mais... Il y avait cette vieille dame. J'ai gardé la boutique ouverte juste pour elle. Elle venait tous les jours, comme si rien n'avait changé. Ses visites étaient le point culminant de ma journée. Jusqu'au jour où elle n'est pas venue. Il lui arrivait quoi? Ces fleurs l'ont mangée toutes crues. Qu'est-ce que j'en sais? Je cultivais ces roses spéciales pour elle. C'était sa dernière commande. Je pouvais tout simplement pas les jeter. Alors j'ai gardé une des roses et je l'ai séchée. Juste pour elle. Elle serait ravie de savoir que tu l'as jamais oubliée. Oui. Si seulement je pouvais lui apporter la rose. Tu pourrais lui apporter Elle ne m'a jamais dit où elle vivait précisément, mais je lui ai demandé une fois où elle gardait toutes ses fleurs. Elle m'a dit... dans une belle maison de verre, là où se trouvait le vieux monticule. Tiens, prends la rose. Trouve sa maison et donne-la lui, si elle est encore là.